Mais très cher Curieux, il paraît que les super-pouvoirs, ça n'existe pas. Quoique, avec un peu d'astuce, eh ben, l'être humain a réussi à s'en créer quelques-uns. Aujourd'hui, on se parle à distance, on voyage dans les airs, on a doublé notre espérance de vie, on soigne des maladies qui étaient considérées comme des malédictions, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Comment avons-nous fait que s'est-il passé ces 200 dernières années pour que tout change radicalement à ce point-là Et si tout partait d'une seule et même idée En fait, c'est tout bête. Plutôt que de miser sur des superstitions millénaires, à l'efficacité hasardeuse, Je vois un trésor Trésor Trésor Eh ben, on s'est mis en quête de la meilleure méthode possible pour réaliser nos rêves. Une méthode qui marche à tous les coups, aussi fiable que le fait qu'une pomme tombera, si on la lâche. Et qui évoluera au fil de ses échecs et de ses victoires, sans jamais cesser de se remettre en question. Les fruits de cette méthode sont aujourd'hui rassemblés sous un seul mot, euh, bah, méconnu et trop souvent mal utilisé, la science. Et si cette méthode était la clé de tous les super pouvoirs possibles Je vais lire dans vos pensées. Sur ma chaîne, nous apprenons ensemble le super pouvoir qui permet de combattre les fausses théorie du complot, et mais aussi le racisme, le sexisme, l'extrémisme, la manipulation, les sectes, les fake news, les fausses médecines, les pseudo-sciences, les charlatans, les illuminés dangereux, les canulars, etc, etc. Car tous ces problèmes sont fondés sur une seule et même logique, une compréhension erronée des faits, et surtout, surtout, notre manque de méthode pour nous en rendre compte. Pourtant les faits, ça s'expérimente, ça se compare, ça se vérifie. Ça se discute même, mais euh, avouez-le, en général, quand vous dites qu'un truc est vrai, vous n'en êtes pas totalement certain. Pas de panique, c'est exactement ce que tout le monde fait. Et si nous apprenions ensemble à maîtriser le super pouvoir d'avoir moins souvent tort et moins souvent se faire pigeonner, si vous pensez ne pas en avoir besoin et qu'à vous, on ne la fait pas, eh ben en fait, vous êtes peut-être au bon endroit. Ici, on va parler de comment on sait ce qu'on croit qu'on sait, et ce à travers plusieurs formats d'émissions complémentaires. Fake Point d'interrogation, que penser d'un sujet lorsqu'on y applique les méthodes de la pensée critique Mrs. Who et Mr. Who, euh, donc ça c'est une émission où je reçois un invité euh, qui est une figure euh, emblématique de la pensée critique. Petite discussion entre sceptiques, donc de bonne humeur, avec un bon verre ou un morceau de chocolat, ça dépend. L'émission versus Point d'interrogation, alors ça c'est quand même particulier. Comment ça se passerait si on avait le temps de préparer nos réponses dans un débat Un débat donc entre moi et une personne avec laquelle la communauté sceptique est en général pas vraiment d'accord. L'émission fail point d'interrogation, parce que, euh, bah il faut bien que je corrige moi aussi les conneries que je dis. Donc c'est une émission dans laquelle bah, j'apporte des corrections aux autres vidéos. Et enfin, l'émission mise au point d'interrogation, euh, news, coup de gueule, coup de pub, un peu tout ce qui rentre pas dans les autres formats. Bienvenue sur la chaîne de Mister Sam, le point d'interrogation où nous prenons soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs dans le crâne.